Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le projet armage Boom, qui est sur AirStone J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vais laisser ce casse-tête là Qui est un jeu de casse-tête Comme vous pouvez le voir Voilà En attendant que vous écoutez, je vais vous demander si vous vous bien. Alors il y a Mortel, Miroir, Plateau... Ok. Il y a différentes choses et survie. Et je vais prendre Mortel. Wow. Et c'est parti. Alors... Alors durant la partie je vais essayer de faire le maximum de casse-têtes que je peux il y a 9 casse-têtes alors je sais pas si je vais faire les 9 en entier parce que vu que je vais découvrir le jeu en même temps ben je vais avoir du mal je vais mettre longtemps alors si je vois que la vidéo est trop longue et pas ben, je ferai pas les 9 casse-têtes ben, si c'est pas assez long, ben je ferai une 9 casse tête Et oui. Tenez deux plus attaques. En gros, il faut attaquer l'ennemi en face. Grâce aux cartes qu'on a. Il faut trouver le, tout le système. Ça fait que pendant moi je, je fais un échec. Ben, vous, vous pouvez essayer de trouver la solution. Et là je recommence la partie du premier casse-tête, bien sûr, ouais, je découvre, alors je me loupe d'entrée. bien sûr, hein, on n'est pas tous forts, hein. faut vous m'excuser, hein. hum. euh, ouais, ok, donnez plus attaque, allez, ça fait plus deux, comme ça lui, elle devient plus fort. Bien sûr, attaquez-moi. Je fais mon serviteur, qui devient plus fort. Et là, normalement, je peux attaquer. Voilà. Là. Vais On va passer au deuxième casse-tête. Morsure de chivre. Certains serviteurs... j'ai fait un premier check j'espère que vous avez trouvé la solution mais moi j'ai peut-être trouvé la solution alors je vais essayer tout de suite en essayant de comprendre les cartes et en choisissant les bonnes dans le bon ordre il lui reste très peu de vie c'est gagné et bien sûr j'avais réussi nous passons au troisième casse-tête sanglier de bataille alors c'est plutôt bien parce que Vu que je fais un échec au début, ça vous laisse le temps de, de lire les cartes et de trouver la solution. Et si dans d'autres casse-têtes, je n'y arrive pas, ben comme ça, vous prenez dans les commentaires comment il faut faire pour réussir le casse-tête. Oui. Voilà, voilà. Alors, si ce genre de vidéos, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à me donner des idées de vidéos. Parce que je suis en saturation, si vous voyez, il n'y a plus trop de vidéos en ce moment. Il n'y en a qu'une fois tous les. une semaine, deux semaines, je ne sais pas. Euh. Est-ce que nous allons réussir ce casse-tête numéro 3 Telle est la question. On le saura dans un petit instant, tout en jouant avec des dons plus 3. Non, faire fuir tes vents. Mmh. Il y a des fois les cartes, je comprends pas ce que ça fait. Alors je ne veux pas les utiliser, je comprends pas. Ce que je me dis, c'est inutile. Je ne l'utilise pas. Elle peut Oui, Ouiiii, trouvé. Nous passons au castate numéro 4. Oh, il a mis des alliés. Oh non, le faflant. Oh non, ça va être plus compliqué. Que s'il met des gens devant en plus, eux, il faut les attaquer en premier. Ça va être la galère. A few moments later It's later. Bon, après plusieurs tentatives, je n'ai pas réussi ce casse-tête numéro 6. J'espère que vous aurez trouvé la solution. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez trouvé. Et si vous voulez la suite de ce casse-tête pour le finir, pour faire du 6 au 9, vous me dites dans les commentaires ou sinon je change de version du jeu pour découvrir la suite. Euh, et sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine